Salut les rollistes, bienvenue à Happy Day 2020. Nous sommes le 12 août et le mot-clé du jour est message. Un des messages que j'aime bien faire passer à mes joueurs est la conséquence de leurs actes. pour montrer que dans l'univers, comme dans leur cheminement au travers de cet univers, il y aura des conséquences à leurs actes. Il y a énormément de manières de le faire. Euh, on, va, on va voir à person, tous ceux sont des, des criminels, euh, s'ils si, si trafiquent de la drogue ou des armes. Euh, il, peut être, euh, il peut être judicieux à un moment euh, euh, de leur montrer que ça atterrit euh, au mauvais endroit, euh, dans les mains d'enfants ou, ou dans une situation euh, mortelle. Un criminel euh, à qui ils ont vendu une arme pourrait euh, voilà, faire, euh, faire une tuerie près de leur famille avoir des conséquences chez eux, que, que, voilà, que la criminalité euh, se, se paye très fort. Euh, à Donjons et Dragon, il y a une fois où j'ai fait jouer un scénario où ils euh, il, il recherchaient différents artefacts, et un des endroits où ils sont allés, euh, c'était un temple avec des, des hommes-lézards dedans. Les hommes-lézards étaient assez, assez nombreux, assez puissants, bien armés, et ont on provoqué plusieurs combats euh, assez, assez risqués pour les, les personnages des joueurs. Et à un moment, euh, je les ai fait euh, tomber après un combat sur, euh, sur une sorte de nursery où il y avait des œufs et des bébés hommes-lézards. Et euh, ils ont dû choisir de de les détruire ou non, euh, étant donné qu'ils bah, étaient parfaitement euh, innocents et, et absolument pas dangereux à l'instant T, mais que c'était effectivement bah, les, les futures générations de, des créatures euh, qu'ils allaient devoir affronter. Euh, ils ont, ils ont euh, pris la décision euh, euh, de, les, de les faire survivre, sauf un des personnages qui lui a décidé qu'il ne, qu ne pouvait pas les laisser. Euh, Laisser continuer à exister et donc a détruit de lui-même euh, les, les, les œufs et, et, les, et, et les plus jeunes des, des hommes lézards. Euh, ce qui a donné lieu à un changement d'alignement, d'ailleurs, je crois, j'ai dû faire un, lui faire faire un gène à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et il, a, il a en roleplay eu très très longtemps. Euh, des commentaires rapport à ça, certains des autres personnages lui disaient « Oui, non mais non mais toi, tu as massacré des, des bébés, alors on ne t'écoutera plus euh, sur tel ou tel sujet. Euh, » C'est resté très longtemps et ça, ça a vraiment eu une conséquence pour ce personnage-là, plus que pour l'univers, et pour tout le cheminement de la campagne, puisque les autres bah, ont gardé ça en tête et l'ont gardé en référence. Voilà, c'était la douzième journée du RPG a Day 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine journée. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les Rolistes